Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va traiter de l'Animator. Alors l'Animator, qu'est-ce que c'est C'est ce qui va nous aider à contrôler les animations. Euh, je m'explique, on a vu dans une vidéo précédente comment grâce à cette fenêtre animation on pouvait... Ah, ben, on avait vu pour animer des plateformes. Aujourd'hui on va pas faire beaucoup plus compliqué puisqu'on va faire... Là j'ai fait un décor avec euh, le mur blanc, la porte rose, et cette porte va rentrer, c'est une porte automatique en fait, euh, qui va coulisser lorsque le player va s'approcher et se refermer quand il va euh, s'éloigner. Mais pour ça, il va falloir contrôler les animations, c'est-à-dire que l'animation d'ouverture et de fermeture se déclenche bien au moment où on veut. Euh, donc ça sera grâce à cette fenêtre animator, bon, il y a beaucoup de choses dedans mais ça va être plus simple. Je me lance tout de suite, on commence, comme ça, ça sera plus, beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire pour commencer, c'est créer déjà l'animation. Donc, je sélectionne la porte, qui est ici. Je vais dans animation, et je vais faire créer animation. Là, il me demande où je veux le ranger. Euh, bah, dans animation porte, oui, ici. Et je vais l'appeler porte ouvre. Qu'est-ce que je vais animer C'est donc la translation, donc c'est dans transform position. Que je ne vais pas la faire tourner. Et je vais pas la mettre à l'échelle, donc je prends juste avec le petit plus je mes position. Ça, je vous invite à aller sur la vidéo qui traite de l'animation, parce que je ne vais pas refaire clic par clic. Et on dit, alors je vais dézoomer un peu, on va faire en sorte que l'animation dure quand même... Euh, allez, euh, 3 secondes, je vais sur 3. Je mets bien enregistré ici, et la porte, je la coulisse hop, vers l'intérieur. Ce qui fait que, hop, hop, hop, hop, tout simplement. J'enlève enregistré, je fais lecture. Voilà l'animation. Je reviens donc sur game. Alors, qu'est-ce que ça m'a créé dans mon... Ici, dans, dans, le... dans les assets. Dans animation porte ça m'a créé bien l'animation et un animator. Cet animator, si je clique sur la porte, il s'est ajouté tout seul. Ici, animator. Avec l'élément porte, donc qui est là, qui a été glissé ici. Donc là, je vais double-cliquer sur porte. Et ça va m'ouvrir ici dans la fenêtre animator l'animator en question. Alors, comment ça fonctionne l'animator quand on arrive dessus On a un minima ce qu'on voit là, c'est-à-dire euh, des nodes de différentes couleurs. Euh, sachant que nous, on va surtout s'intéresser à tout ce qui est euh, orange, c'est le point de départ. Et ensuite, on va ajouter d'autres points avec des flèches de transition. Euh, donc, en gros, là, si je mets lecture et que je laisse, on regarde ici ce qui se passe dans la fenêtre animator. On voit qu'il y a une barre de progression bleue qui représente la progression de l'animation et vous voyez que la porte s'ouvre, hop, une fois qu'elle a fini de s'ouvrir, ça revient au début, c'est-à-dire que l'animation se joue en boucle. Déjà ça, on ne veut pas qu'elle se joue en boucle, donc on clique une fois dessus. Dans l'inspecteur, on a accès donc à l'animation porte qui est là, porte ouvre, qui est ici, et loop time, c'est-à-dire boucle, le fait qu'elle joue en boucle, on le décoche, tout simplement. Maintenant, si je mets lecture, déjà, elle va se jouer une fois et elle s'arrête. Hop, ça progresse, ça progresse, ça progresse, et ça stop. Enfin, ici, ça continue de tourner, parce que ça cherche des animations, mais l'animation, on l'a bien dit qu'elle se joue qu'une fois. Par contre, elle ne doit pas jouer dès que je lance la scène, dès que je lance le jeu. Donc, c'est pas le, le orange, l'état orange re représente l'état de point de départ, donc nous, le point de départ, c'est pas ça. Donc, on va faire clic droit, Create Empty, c'est un nouvel état, et ce nouvel état, on va dire que c'est le point de départ. Donc, je clique dessus, ici, je l'appelle du, du nom que je veux moi je vais l'appeler euh, départ et je vais faire un clic droit dessus et dire que c'est l'état par défaut set as layer default state donc il devient orange et donc entrée la c'est à dire quand je commence j'arrive là hop, tout de suite ça joue cette transition et ça arrive sur départ donc là il ne se passera rien du coup si je mets lecture la porte ne bouge pas puisque sur cet état départ ici il n'y a pas d'animation l'animation elle est bien sur porte ouverte je vais faire des transitions entre porte ouverte et départ et avant ça on peut prévoir aussi l'animation retour c'est à dire quand la porte se ferme ça c'est très simple je vais ici sur mon animation porte ouvre je fais CTRL D pour la dupliquer et euh, je vais donc l'appeler euh, porte ferme comme d'habitude j'arrive pas à bien à écrire voilà porte ferme je glisse porte ferme ici Alors, porte ferme, et lui je vais le retirer pour être sûr d'avoir bien porte ouvre, voilà. Porte ouvre et porte ferme. Euh, donc dans porte ferme, je clique dessus et ici je vois bien que j'ai l'animation porte ferme et c'est la même que porte ouvre. Donc si je veux qu'elle joue à l'envers, c'est-à-dire qu'elle parte de la fin de l'animation pour revenir au début, dans la vitesse ici, je vais, je vais dire que la vitesse elle est à moins 1, c'est l'inverse. Donc là on aura une animation qui va se jouer à l'envers. Ça tombe bien, on veut que la porte se referme exactement de la même manière qu'elle s'est ouverte, mais à l'envers. On a tous nos états, donc il suffit de les relier. Donc Je pars du point de départ, je fais un clic droit, make transition, et là je me retrouve avec une flèche qui attend que je lui indique une destination. Donc je vais faire porte ouvre. De porte ouvre, clic droit, make transition, je vais vers porte ferme. Et de porte ferme, make transition, je vais faire départ. Ce qui fait que là, si je mets lecture, ça va jouer en boucle l'ouverture et la fermeture. Et ça revient au point de départ, et ça réouvre. Donc là, on attend, hop, voilà, ça va jouer tout ça en boucle. Ce qui ne nous arrange pas non plus, parce qu'on veut pouvoir déclencher les transitions. Vous avez compris qu'en fait, on va déclencher les transitions. C'est-à-dire qu'ici, c'est fermé. Je vais dire que quand mon player approche de la porte, ça joue cette transition ouvre. Et quand il s'en éloigne, ça jouera cette transition ferme. Comment je fais ça ben, C'est avec de la programmation. C'est pour ça que j'ai attendu qu'on ait quelques notions de programmation visuelle avec Playmaker pour me lancer dans l'Animator. Euh, donc, on, on va créer des conditions, c'est-à-dire que cette transition se joue à condition que. Et comment on fait ça On ajoute ici dans paramètres sur le côté les conditions. Les conditions, ce sont des variables. On en a parlé rapidement. Les variables, ce sont des, des, des, des, des boîtes dans lesquelles on stocke des données, des informations. Ça peut être la vie du personnage, ça peut être une couleur, un objet, n'importe quoi. Une réponse, oui ou non. C'est ce qu'on va faire là. Donc, float, ce sont des nombres à virgule. Int ce sont des nombres entiers, bool c'est vrai ou faux, oui ou non, voilà. Et trigger ce sont des zones de détection. Des déclencheurs, on va dire. Euh, là, ce qu'on va faire, on va faire un bool, mais ça pourrait marcher avec d'autres choses, hein. vous allez voir, c'est simple. Je vais faire un bool, donc c'est une variable boolean, et il faut juste lui donner un nom. Alors pour souci de simplicité, je vais l'appeler bool. Et donc on va dire que sur cette flèche, je vais dessus là, et on va ajouter la condition bool. Je viens sur le côté, condition il n'y a rien, donc je fais plus. Comme j'ai qu'une condition dans la liste, bah on se trompe pas, hein, il met bien boule. Et quand boule sera vrai, ça jouera cette transition. Donc on jouera la porte ouverte, et pour ressortir, c'est quand boule sera faux. Et si vous comprenez pas encore très bien, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc je, viens, je refais plus sur cette flèche-là, et là, cette fois, je mets FALSE. Et ici, je mets pas de condition, ça jouera tout seul. Et en gros, avec la programmation, on va dire que quand le personnage approche de la porte, ça va dire à boule qu'il devient vrai et ça va jouer la transition et quand il va s'en éloigner, ça va dire à boule devenir faux et ça va jouer cette transition-là. Donc on va dans la programmation tout de suite, dans Playmaker, on va sur la porte et vous voyez que sur la porte, j'ai ajouté une zone de détection, un trigger, voilà, ici, que j'ai fait assez large, on va faire comme ça, là, ça vient jusqu'au à peu près euh, sur le, le carré qui est dessiné au sol, voilà. Je l'ai bien coché en East Trigger, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir paramétrer les déclenchements. Donc je suis sur la porte, je fais un clic droit, je fais ajouter un FSM, c'est un script. Je vais l'appeler euh, ouverture. Et l'état, je viens sur les états, l'état numéro 1 ce sera l'état d'attente. Ici j'ajoute un état qu'un clic droit, je l'appelle euh, ouverture. Et encore un clic droit, et cet état là on va l'appeler fermeture. Donc il faudra passer de l'un à l'autre, sur le premier état, mais attente, on attend quoi On attend que le player entre dans la zone de détection. Donc je fais dans action browser, je vais chercher un trigger event, voilà, et donc qui dit que use owner, ça veut dire que c'est bien sur l'objet en question, c'est à dire que la porte, la détection se fait, porte, se fait sur l'objet porte, pardon, quand on rentre dans le trigger, donc enter, le Collider Tag, c'est-à-dire quel objet L'objet qui sera tagué Player. Et ça jouera une transition. Alors les transitions, on va les ajouter tout de suite dans Event. On va en faire une qui va s'appeler In, l'autre qui va s'appeler Out. Donc, en gros, j'ajoute la transition In ici, je la joue vers Ouverture. Quand on sera Out, ça joue Fermeture. Et Fermeture, une fois que la transition est jouée, bah, je fais juste une transition Finished. C'est-à-dire que ça joue les actions et après, hop, ça renvoie vers l'état initial. Donc là, user, trigger, in, et player, ça joue la transition in. Sur ouverture, je, tout de suite, je peux remettre tout de suite un trigger, mais cette fois on exit, c'est-à-dire quand ça va sortir, ça va jouer la transition euh, out. Donc ça viendra ici. Donc là, sur l'état numéro 1, ça va être la seule chose. Sur l'état numéro 2, ouverture, on va placer d'autres événements. C'est-à-dire qu'on va dire quand on arrive sur cet état là ça envoie l'information à l'animator ici que bool devient vrai. Donc, je reviens sur la porte voilà donc comment on fait ça ben, on va simplement dans action browser ici et puis je tape animator et on va voir la flopée d'actions qui me sont proposées voilà donc je, tout ce qui est get c'est récupérer les informations et tout ce qui est set c'est fixer et définir les, les valeurs donc je vais faire un setAnimatorBool, puisque nous c'est une variable booléenne Donc fixer, définir une variable booléenne Et je vais dire qu'elle est vraie. Et cette variable, alors, normalement si je clique sur les trois petits points là, il doit me la trouver. Si c'est pas le cas, il va falloir la taper. Mais sans faire de... Là vous voyez je le fais en majuscule alors que dans l'Animateur je l'avais mise en minuscule. Donc bien faire attention. Voilà. La, vari... la variable bool je vous rappelle, elle est là, la variable bool dans Playmaker, je dis que cette variable bool de l'animator, elle est mise sur vrai, donc value vrai. Euh, donc ça va jouer, ça va jouer, euh, jouer l'animation d'ouverture de porte. Et quand le player sortira, hop, celle-là je vais la passer au-dessus. Quand le player ici sortira, ça va arriver ici. Et là, il va falloir dire que le set animator bool je peux le remettre, la même, c'est bool, mais cette fois, elle value, je ne euh, la coche pas. Ça veut dire que c'est faux. Je sauvegarde, je vérifie bien que j'ai mis player partout, est-ce que mon personnage est bien tagué en player ici, très important, player c'est le cas, donc je mets lecture et j'essaye ça tout de suite. J'approche de la porte, elle ne s'ouvre, si elle s'ouvre, ça met un petit moment, par contre elle se referme, elle ne devrait pas. Donc, on va regarder ce qui se passe dans l'Animator de la porte. Ah, il détecte que je sors alors que je suis encore dedans, ça c'est étrange. Euh, pourquoi ah oui, oui, je viens juste de comprendre pourquoi, regardez. En fait, euh, quand la porte s'ouvre, quand elle fait ça, le trigger vert vert, se décale. Donc finalement, mon player sort de la zone. Eh oui, ce qui fait que quand il détecte que le player est fermé, bah, il, il, re, il remet la... L'animation son point départ. Enfin, il la joue fausse. Donc, il va falloir juste augmenter la taille. Alors, je recommence. Augmenter la taille du Collider Trigger. Comme ça. Voilà. C'est-à-dire que même quand ça va se décaler, du coup, je serai toujours dedans. Donc, je recommence. Donc, ça joue souvent sur des détails comme ça. Et donc, on voit que là, ça se décale. Mais je vais rester dedans. Et que donc, ça doit rester ouvert. Et par contre, si je sors du trigger... Voilà. Ça se ferme alors si l'animation est un peu trop lente très simple je vais sur mes deux animations là dans l'animator porte s'ouvre je vais la mettre à 3 ça va être trois fois plus rapide et porte ferme je vais la mettre à moins 3 je sauvegarde hop Là, je passe par exemple et voilà bon, je peux pas faire de retour puisque j'ai pas de trigger de l'autre côté L'animator fonctionne comme ça, donc c'est aussi simple que ça. Ce qui est valable pour une porte coulissante, c'est valable pour tout type d'événement. Vous pouvez faire euh, déclencher n'importe quelle animation comme ça. Et on verra plus tard comment gérer les animations d'un personnage comme ça. C'est un poil plus compliqué, mais le principe est le même. Et euh, entraînez vous avec des choses simples. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour aller un petit peu plus loin comme, comme d'habitude. Voilà, Merci d'avoir regardé euh, cette vidéo. A bientôt.